Bonjour, je m'appelle Jacques Besson, je suis professeur de psychiatrie à l'Université de Lausanne en Suisse, je suis addictologue et je dirige un service de psychiatrie communautaire. Euh, je vais vous présenter « Addiction et spiritualité » chez RS, un livre euh, qui m'a été demandé par le public de mes conférences, que je fais depuis de nombreuses années sur ce sujet, et j'ai fait la synthèse de mes travaux depuis plus de 30 ans que je travaille sur les rapports entre psychiatrie et religion, entre neurosciences et spiritualité, notamment à propos d'addiction. C'est un livre qui se veut facile à lire, puisqu'il se conçoit comme un voyage, un voyage depuis l'aube de l'humanité, où on rencontre les premières drogues avec les premiers humains, puis on évolue avec l'usage des substances jusqu'en modernité, où on rencontre les problèmes de civilisation que représentent l'addiction, la dépression et l'agression. Je l'ai conçu de manière modulaire, de façon à ce que le lecteur puisse se promener à travers les chapitres, de manière non linéaire s'il le souhaite. Certains chapitres se suffisent à eux-mêmes. On peut évoquer par exemple la correspondance entre Freud et Pfister, on peut évoquer les neurosciences de la méditation, ou d'autres éléments liés à la médecine de l'addiction, une médecine émergente, qu'on appelle aussi addictologie et qui est une science interdisciplinaire qui mobilise tous les acteurs autour de cette problématique de, de civilisation. Ce livre est, je crois, très original en ceci qu'il a une vaste transversalité. Et euh, nous partons de la préhistoire de l'humanité jusqu'aux questions liées à la mondialisation, aux propos euh, de l'institut Mind and Life sur euh, la mondialisation et la spiritualisation. Euh, on voit aussi toute la clinique euh, de, des, des patients, de, de la dictologie, avec des, des histoires de cas qui permettent de se représenter les problèmes de terrain, on va aborder aussi des dimensions de, de diagnostic, qui est d'une grande complexité dans, dans le domaine. Donc ce voyage, euh, à travers euh, addiction et spiritualité, évoque aussi euh, une phrase que Carl Gustav Jung avait citée en, en évoquant les alchimistes, quand il a écrit au fondateur des Alcooliques Anonymes, la phrase est « spiritus contra spiritum », car en latin « spiritus » veut dire « aussi bien alcool que esprit ». Et du coup, la formule désigne autant la cause de la maladie, l'alcool attaque l'esprit, que son traitement. C'est l'esprit qui va guérir de l'alcoolisme. Le livre s'adresse à un très large public, avant tout de sciences humaines, mais aussi de professionnels de la santé, et bien sûr toutes les personnes intéressées par la spiritualité, en interdisciplinarité avec les questions santé sociale. Euh, le public euh, pourrait aussi être plus large. Euh, le, le, le style de vulgarisation scientifique permet euh, à n'importe quel citoyen intéressé euh, de, de, de, de, de s'intéresser à l'ouvrage et d'en retirer euh, des éléments pour lui. Au terme d'actualité générale, je crois que la réflexion euh, sur les rapports entre addiction et spiritualité nous montre que euh, l'addiction et la spiritualité sont comme les deux faces d'une même monnaie. L'addiction euh, essaye de combler euh, le manque, le vide existentiel, euh, essaye de faire face à l'angoisse fondamentale, mais évidemment dans une logique euh, d'autodestructivité. En revanche, la spiritualité affronte les, les mêmes questions, l'angoisse fondamentale de l'être humain, mais dans une perspective euh, culturelle euh, de résilience dans le sens d'une créativité, d'une responsabilité. Donc, euh, cet ouvrage tente d'amener quelques éléments de réponse à notre crise de civilisation.